Et bienvenue dans une nouvelle vidéo de 3 minutes pour changer de vie. Vous le savez, je vous retrouve tous les mardis avec la même intention, c'est de pouvoir vous apporter des trucs, astuces, secrets de ce que j'ai bien pu apprendre tout au long de ma carrière, euh, auprès de certains experts aussi, pour combattre cette idée générale que le changement, il faut des années, des lustres. Eh bien non, le changement peut se faire comme ça et c'est mon vœu le plus cher. Si réellement au travers de toutes les vidéos que vous avez déjà entendues, vous avez réussi à avoir un petit changement, même s'il est aussi petit que ça, vraiment, faites-nous euh, l'honneur de laisser un commentaire pour pouvoir euh, encourager les autres. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'amour, mais l'amour qu'on trouve entre les couples. Et c'est l'histoire d'un couple qui, euh, franchement, vivait un peu chichement. Donc, ils n'avaient pas beaucoup les moyens de, de faire les, les, les choses. Et la dame avait des cheveux très, très, très, très longs. Mais ils étaient emmêlés. Elle avait cassé son peigne. Elle n'arrivait plus à se coiffer. Et en sortant, elle demande à son mari, « Est-ce que tu serais bien gentil de pouvoir vraiment me ramener un peigne pour euh, ce soir ?» Et là, il la regarde il fait je suis vraiment désolée, regarde, ma montre me sert pour travailler, elle est abîmée et j'ai même pas de quoi la réparer et puis comme elle le voit comme ça dans cet état c'est triste, Tu sais, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. donc lui, ce jour-là, il sort il se dirige vers le travail mais il fait un petit crochet par l'horloger et il lui dépose sa montre et il s'en va au travail, en sortant du travail il avait une surprise pour sa femme il avait acheté un peigne en fait il avait vendu sa montre pour acheter un peigne à sa femme. Et en rentrant à la maison, au moment où il sort son peigne, oh, il découvre que sa femme s'était coupé les cheveux très très courts et elle les avait vendus. Elle les avait vendus pour lui permettre de réparer sa montre. Et là, tous les deux se sont mis à pleurer, non pas pour l'acte inutile de l'un et de l'autre, non, ils se sont mis à pleurer parce qu'ils se sont rendus compte que tous les deux, ils avaient eu ce geste d'extrême générosité, de se priver du peu qu'ils avaient, qui importait à leurs yeux pour pouvoir rendre l'autre heureux. Et c'est ça qui, à mes yeux, est le vrai amour. Honnêtement, combien d'entre nous rentrent dans une relation pour prendre et non pas pour donner Soyez honnêtes avec vous, même si réellement vous ne deviez pas avoir un miroir en bois chez vous. Hein? Combien d'entre nous rentrent pour prendre on le fait systématiquement. Qu'est-ce qu'il va m'apporter Qu'est-ce qu'il va m'acheter Qu'est-ce qu'il va me faire Comment il va me booster dans ma carrière Quelles sont les portes qui va m'ouvrir Et l'homme, c'est pareil. Combien de chemises elle va me repasser Combien de chaussures elle va me cirer Combien de repas succulents elle va me préparer Etc, etc. C'est caricatural, c'est vrai Mais je ne suis pas vraiment loin de la réalité parce que c'est dans notre schéma mental. Quand on va quelque part, on va pour prendre. Et en fait, sans le faire exprès, vous savez ce que vous faites vous vouez la relation à l'échec d'office. Vous ne le savez pas, mais ça ne tient pas. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on fait Le compte d'apothicaire. Au bout d'un moment, chacun sort sa liste de remontrances en disant « Tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, tu m'as pas donné ça, tu m'as pas offert ça, tu n'étais pas au rendez-vous ici, etc. etc. » Et de l'autre côté, c'est pareil. Et on se retrouve tous les deux avec une espèce de tu qui tu, des kalachnikovs à se tirer dessus jusqu'à ce que finalement, on finit par tuer le couple. Et c'est tellement triste et après on le regrette. Donc aujourd'hui, j'ai une astuce à partager avec vous. Vraiment, changez votre manière d'être. Quelle que soit la relation que vous allez construire avec quelqu'un, votre enfant, votre patron, vos amis, vos collaborateurs, votre épouse, rentrez spontanément dans la relation avec l'état d'esprit de « je veux donner ». Et ça s'appelle la loi du don. Vous ne pouvez pas imaginer comment elle est extraordinaire. Toutes les choses que vous donnez vous reviennent vraiment au centuple. M'écouter, c'est bien. Passer à l'action, c'est mille fois mieux. Vous savez comment je, ré je réagis, comment je résonne. Vraiment, arrêtez de m'écouter. Et à partir d'aujourd'hui, faites juste un, un tout petit pas vers le changement. Le changement n'est pas obligé d'être huge pour qu'on puisse le célébrer. On peut le faire par petits pas. Si... Vous avez aimé cette vidéo, aidez-moi à élever le niveau sur la toile et à impacter positivement un maximum de gens parce que c'est ce qui me fait réveiller tous les jours, c'est ce qui me fait tomber du lit tous les jours et c'est ce qui fait que je suis en face de vous. Partagez-le votre, avec votre entourage, votre famille, amis et toutes les personnes qui en ont besoin. Vous avez lu euh, je ne sais pas vécu. Entendu parler d'une histoire extraordinaire, please, partagez-la avec moi. Si elle me touche, je vous fais la promesse de la raconter. Facile, nom, prénom. Et envoyez-moi l'histoire sur contact. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Nahid Head à et